Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo critique du film Moi Moche et Méchant 3. Avant de commencer, je tiens à préciser que je sais parfaitement que ce n'est pas un Disney mais ma chaîne n'est pas exclusivement sur l'univers Disney, je parle également d'animation et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Moi Moche et Méchant 3 qui est une saga que j'adore et donc j'étais obligée de vous faire mon petit avis. Et je vous conseille de rester jusqu'au bout puisque vous pourrez retrouver également tous les avis de la Pixie Army qui était présent au meetup du 5 juillet en fin de vidéo. En tant que grande fan de l'univers Moi Moche et Méchant, J'attendais avec grande impatience de voir ce troisième volet. Notamment avec Balthazar Bratt que j'ai repéré dès la première bourde annonce et sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Balthazar Bratt c'est le grand méchant de ce troisième film. J'avais été un petit peu déçue par les mignons que je trouvais un petit peu trop enfantin à mon goût. Mais du coup j'avais un niveau d'attente qui était un peu supérieur pour moi moi chez Méchant 3. Et d'ailleurs je dois vous dire que Balthazar Bratt c'est vraiment mon coup de cœur du film, l'un des points forts de ce film, parce que jusque-là, à mon humble avis, on n'avait pas vraiment de méchant charismatique qui faisait vraiment un peu de l'ombre à notre petit groupe. Les antagonistes des deux premiers films n'étaient pas spécialement hyper intéressants ou attachants, alors que là, on a vraiment un personnage complètement déjanté avec une personnalité bien à lui et qui rajoute vraiment quelque chose au film. Il y a vraiment une histoire qui est développée autour de lui, euh, une backstory intéressante et franchement, rien pour ça, ça vaut le coup de le voir. Donc dans ce troisième film, on a plusieurs intrigues qui se mélangent, d'un côté on a Lucie qui veut apprendre à devenir belle-mère après s'être mariée avec Groo dans le 2, on a Balthazar Brad qui fait son entrée et les mignons dans la continuité du premier film qui ne se retrouvent plus exactement dans le changement de groupe puisque ce n'est plus un méchant à proprement parler et qui vont partir et vivre leur propre aventure de leur côté. De son côté, Groo va découvrir qu'il a un frère jumeau du nom de Drew, et attention il n'y a rien de spoilant dans ce que je suis en train de vous dire puisque c'est une critique sans spoiler et tout ce que je vous dis là c'est des choses qu'on voit dans la première bande-annonce. Il y a beaucoup d'intrigues qui se mélangent dans ce troisième volet, on s'éparpille un petit peu et pour ma part ça m'a un petit peu dérangé, j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop et c'est l'un des rares points vraiment que je n'ai pas aimé dans ce film. Elles n'ont pas toutes la même importance et c'est vrai que par exemple Agnès a sa propre intrigue, je vous dis pas vraiment de quoi il s'agit mais elle a sa propre intrigue sur le côté et pour moi elle n'était pas vraiment nécessaire, on aurait pu très clairement s'en passer, d'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent et que du coup les intrigues sont vraiment traitées en surface, il n'y a pas de profondeur vraiment puisque bah comme il y a beaucoup de choses à un peu partout, bah on s'éparpille. J'aurais préféré qu'on se concentre vraiment que sur quelques arcs narratifs et qu'on les développe à fond, notamment les origines de Gros qui passent un petit peu à la trappe, c'est-à-dire qu'on voit ce frère jumeau et on apprend à découvrir ce personnage. Il y a le père qui est évoqué quelques minutes, mais on l'exploite pas plus que ça et je suis un peu frustrée parce que moi j'aurais aimé en savoir plus. C'est pareil, les mignons sont assez peu exploités dans le film, on les voit pas tant que ça par rapport aux deux premiers, mais du coup je me dis que ça par contre c'est peut-être volontaire et fait exprès pour qu'on les voit davantage dans les mignons 2 et qu'on ait plus de pistes pour la suite. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que là encore on s'ennuie pas une seule seconde. C'est dû notamment à toutes ces intrigues qui se mélangent, mais également à l'humour qui est toujours plus présent dans ce film, on va toujours plus loin dans le délire. Il y a des jeux de mots très drôles comme le fait de, de dire salami pour les cochons, oui ça m'a marqué. Si vous avez vu la vidéo Secret Team sur les mignons, vous le savez. Ou également les deux mignons qui s'appellent Dave et Jerry, qui me font beaucoup penser à Tom et Jerry ou Ben et Jerry, je pense pas que ce soit au hasard. Et il y a également de nombreuses références à la pop culture donc je vous conseille vraiment d'y faire attention. Il y a des nouveaux personnages donc qui sont ajoutés. Drew, qui est le frère jumeau de Gru, il se définit vraiment dans sa relation d'opposition avec Gru. Et je trouve pas qu'on s'attache tant que ça à lui personnellement. Je l'aime bien, mais je pense qu'on aurait pu faire plus. Et Balthazar Bratz, qui est mon coup de cœur absolu du film, je ne m'arrête pas, mais vraiment j'adore ce personnage, je le trouve génial. Il a un costume, il a des musiques qui lui sont dédiées, il a des gadgets hyper infantifs. On sent vraiment que les équipes de production se sont éclatées à créer ce personnage. Pour moi, vraiment, toutes ces scènes peuvent devenir cultes. Aussi la bande sonore du film est géniale et il s'arrive à réaliser le pari fou de nous faire aimer le ringard Il y a vraiment un potentiel avec ce personnage de Balthazar Bratt qui personnellement me fait énormément penser à Megamind donc qui est un Dreamworks. Ce côté un peu méchant égocentrique mais qui a tout un univers vraiment tout un lexique à lui. Et qui mérite d'être développé davantage. En bref, j'ai vraiment passé un très très bon moment devant Moi et chez Méchant 3. Je regrette un petit peu qu'il soit pas plus profond et c'est pour ça que je préfère sans aucun doute le 2, mais je pense vraiment qu'il vaut le coup d'aller le voir sans aucun doute. Et d'ailleurs, sur le blog, je vais vous faire un article avec trois choses que j'ai adoré dans ce film. C'est un film qui est drôle, touchant, avec un méchant incroyable. Il est visuellement sympa, mais il est surtout. Très drôle avec beaucoup de jeux de mots et de références. Je laisse la Pixie Army donner ses impressions sur le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format où la Pixie Army donne également son avis sur le film. Et si ça vous dérange pas, du coup, que la vidéo sorte un petit peu plus tard, donc le dimanche au lieu du mercredi pour la critique de film. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. C'était vachement cool, super mouvementé, plein de rebondissements, très drôle. Je la conseille à tout le monde et puis euh, le méchant est super stylé, très coloré, très drôle, très cliché mais ça marche tellement bien. Euh, le frère jumeau est super cool aussi, voilà avec sa belle chevelure blonde, il faut un peu le samagro, et puis euh, que dire de plus à part aller le voir et puis euh, passer un bon moment c'est sûr. J'ai beaucoup aimé le film, euh, on n'avait pas eu le temps de s'ennuyer parce que chaque scène s'enchaînait en, directement. Euh, on passait d'un personnage à l'autre sans avoir le temps de s'ennuyer. Donc euh, très bon film même si je préfère encore le 2. <rire> J'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. <rire> je suis maudite je suis maudite donc euh, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé qu'il était vraiment au même niveau que le premier et le deuxième c'est pas comme certaines licences qui se fatiguent je trouve qu'il y a vraiment euh, une continuité je trouve que c'est toujours aussi intéressant du renouvellement sur les personnages et j'ai beaucoup aimé le développement qui a été fait du personnage de Lucie notamment la maman parce que vraiment elle prend justement ah, ses responsabilités de maman aussi. par rapport aux trois filles et justement Margot est aussi un petit peu obligée de laisser sa place qu'elle avait prise de maman de substitution pour ses sœurs et vraiment de devenir une petite sœur et même la fille de Lucie et de Grou et j'aime beaucoup le développement qui a été fait et j'aime aussi beaucoup les petits clins d'œil qui ont été faits, notamment le petit clin d'œil qui n'a pas été relevé par Aurore. <rire> euh, la carbonite avec le, le professeur Nefario qui se trouve plongé dans la carbonite à la façon de Han Solo et ça ça m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans de des petits clins d'œil à d'autres euh, euh, licences comme ça. Différente de ma machine Alors j'ai bien aimé le film, je conseille d'aller le voir à tout le monde. Et j'ai bien aimé aussi les mignons en prison euh, avec la musique et tout. Qui les sont tatouages. au top niveau. Ouais au top niveau, franchement. Oui. Allez le voir. J'ai beaucoup aimé le film, c'était vraiment très marrant. Je pense que c'est mon préféré et euh, je vous conseille d'aller le voir. Quel a été ton moment préféré ou ton personnage préféré du film euh, Je dirais euh, le frère de Goût. Le jumeau Oui. Pourquoi voilà. Est-ce que t'as bien aimé Bah, je sais pas, j'aime bien ça dégaine. Voilà. Voilà. Il est blond, il est... Il est rigolo. Ouais, il est marrant.